Ouais, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais, ouais, ouais, tranquille, ouais. Donc, comme tu peux le constater, on va encore parler de la Coupe d'Afrique des Nations. Déjà encore un chapeau pour cette organisation. Oh là là, le stade, les terrains sont absolument magnifiques. Là aujourd'hui, c'était le tout premier match du Sénégal face au Zimbabwe. Et je ne vais pas vous mentir. Nous, comme les Sénégalais, on pensait que là, la victoire du Sénégal elle allait être écrasante. Moi, je pensais qu'ils allaient attraper les Zimbabweens. Ils allaient les mettre, leur mettre des fessées, leur, leur dire de ramasser leurs chaussures, leur dire de nettoyer les vestiaires, leur faire faire le tour des terrains, leur dire au sol, debout. Mais non, c'était chaud pour vous, les Sénégalais. Hein Moi, je pensais que vous alliez tous les cuisiner. Je pensais qu'il allait avoir du tchèque, du poisson. Tu vois ce que je veux dire Des spécialités locales que vous allez importer directement au Cameroun, fait à l'aide du... De... De, de, des zimbabwéens Mais non, les Zimbabouiens, ils n'étaient pas d'accord. Hein. Oh, ils ont joué dur. Ah ouais. Et là, on a pu voir que les Sénégalais, ils avaient des limites physiquement. Et on ne va pas se mentir, c'est tout à fait normal. Je ne suis pas en train de me moquer parce que la plupart des joueurs du Sénégal jouent en Europe. Et là, en Europe, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est en plein hiver. Et là, tous les joueurs pratiquement du Sénégal, ils ont dû hein, subir des températures parfois en dessous de zéro. Et là, maintenant, ils se retrouvent au Cameroun à plus de 30 degrés. On va pas se mentir qu'au niveau des poumons, c'est pas pareil. Et là, on a pu le voir. T'as pas vu comment ils étaient tous en train de, de chercher euh, un petit peu d'humidité dans leur bouche On dirait qu'ils étaient en train de communiquer en signe, tu vois Mais non. En fait, c'est parce qu'ils n'avaient plus de salive, ils n'avaient plus le moyen de s'hydrater. T'as pas vu comment ils transpiraient comme du n'importe quoi Hein ils faisaient comme ça. On dirait qu'ils voulaient tous embrasser les Sénégalais. Écoutez, concentrez-vous. Commencez à boire de l'eau de manière euh, anormale. Buvez-en plus que vous en buviez euh, là-bas, là, en Europe. Là, vous êtes en Afrique. Ce plus les températures qu'il y a en Europe. Donc, il faut commencer à bien s'hydrater. Vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer Là, je vous parle de la science. C'est scientifique ce que je suis en train de te raconter. Parce que si vous continuez comme ça, là. Il n'y aura pas des pénaltys tout le temps à la fin des matchs hein, pour venir vous sauver la mise. Il hein n'y aura pas ça. Commencez à vous concentrer. Entraînez-vous sérieusement. Parce que Keita Baldé, là, comment tu étais fatigué Ah non. Là, ça, ça non. Là, franchement, nous, on t'attend à un niveau. Euh, là, aujourd'hui, comment tu étais fatigué Non, non, non, non. En tout cas, le match était euh, très serré. On va pas se mentir, les Zimbabweens ont eu quelques... Quelques petites occasions, ils ont, eu, euh, ils ont fait un petit, peu, ils ont un petit peu fait trembler le Sénégal. Même si le Sénégal aurait pu tuer le match en mettant un petit 2-0 3-0, ils ne l'ont pas fait parce que je pense qu'ils ne sont pas encore lucides. Moi, j'attends encore le deuxième, troisième match avant de commencer à bien vous clasher les Sénégalais. Parce que vous êtes là, ouais, on a sorti les plus grands nombres de joueurs, blablabla, oh, normalement c'est nous, Nanani. Mais vous êtes comme nous les Maliens, hein nous aussi on a sorti plein de joueurs On a fait ci, on a fait ça Mais en termes de coupe On est absent Tu comprends Hein Sénégalais, Mali C'est la même chose Tu sais, tu le sais T'as beau te moquer de moi parce que tu dis Ouais c'est un Malien, il met des bananes dans son tchèvre Tu peux dire tout ce que tu veux T'as pas de coupe Tu peux dire tout ce que tu veux Ouais, euh, l'autre il est meilleur buteur Ouais, l'autre il, il, a, il a mis plein de buts en, en, en Europe Ouais Vous n'avez pas de coupe Vous êtes comme nous On n'a pas de coupe hein? Donc, là pour l'instant Faites la fête Samanday Nangefi Faites tout ce que vous voulez Mais attention Très attention